Bienvenue à un autre épisode de l'Intention pédagogique, le podcast où on parle de l'intégration du numérique en éducation. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec ma collègue Laurie Bédard. Allô Laurie. Bonjour Alexandre. C'est drôle que tu me dis bonjour exactement comme dans le dernier épisode. Bonjour Alexandre. J'adore ça. <rire> ah, je je suis en train de me bien. demander si c'était pas une intelligence artificielle générée. Le <rire> podcast en fait pour ça. C'est ton bonjour Alexandre le podcast. <rire> euh, Aujourd'hui l'épisode, on continue notre retour sur le rapport Eva qui a été mis en, en forme fait, par le CETREC. Le thème c'est la démocratisation. Est-ce que tu peux nous remettre en contexte, s'il te plaît? Oui, tout à fait. d'abord, je tiens à dire que nous ne sommes pas les experts, donc je dirais que Simon Collin, d'ailleurs qui était le président du jury, a vraiment étudié en profondeur tout ce qui est question de démocratisation au niveau de l'accès au numérique. Euh, donc nous, euh, Alexandre, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt euh, notre interprétation en fait de cette dimension-là dans notre travail, mais dans le travail des enseignants, dans le travail des gestionnaires, dans notre organisation. Donc euh, je tenais à préciser euh, ce petit élément avant de débuter. Puis aussi, euh, je vais te lire la, la première recommandation du rapport. Donc le numérique vers une plus grande démocratisation d'accès, d'éducation et de gouvernance et vers une plus grande responsabilisation des acteurs impliqués. Puis dans le rapport, donc ça, c'est le libellé de la, de la recommandation. Puis dans le rapport, lorsqu'on lit l'introduction, on remarque que la démocratisation du numérique, tout ce qui est question d'équité avec le numérique, c'est une des thématiques centrales du rapport. C'est la première recommandation, mais au fond, on la retrouve tout au long. C'est comme le thème qui sous-tend les autres recommandations aussi, j'imagine. Exactement. Donc, ce thème principal, il y a également la valeur ajoutée du numérique et les deux s'entrecroisent un peu partout dans toutes les autres recommandations. On peut comprendre que euh, la démocratisation du numérique, lorsqu'on lit le libellé, on a comme deux angles, je dirais, principaux. Donc, une plus grande équité entre les élèves, entre les milieux scolaires aussi. Et également, toutes ces questions de la gestion du numérique, donc des choix qui sont vraiment bien ciblés, concertés, donc tout l'aspect un petit peu plus lié au gestionnaire scolaire. Je dirais un peu dans notre travail aussi, de notre côté, lorsqu'on est en planification de la formation, parce que la formation fait aussi partie de cet aspect-là d'équité du numérique pour nos apprenants, qui nous, ce sont les enseignants là, davantage qu'on accompagne. La formation est inévitable, tu ne peux pas te contenter de dire « Ah, ils ont accès à des appareils, c'est terminé. » Non, c'est ça, que c'est vraiment ce que dit le rapport. Donc, en fait, oui, l'accès aux appareils, tout ce qui est technologie, appareillage, réseau, infrastructure, tout ça, c'est essentiel. Mais on a aussi à savoir quoi faire avec ces appareils-là, de là où viennent toutes les pratiques pédagogiques qui sont, euh, je dirais, avec valeur ajoutée pour l'utilisation du numérique. OK. Tu nous as lu le libellé. On va revenir en arrière un peu. Si on parle de démocratisation en matière de numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ben, en fait, ça va rejoindre un petit peu les angles du libellé, là, justement. Donc, euh, c'est rendre les technologies, mais aussi les compétences qui, qui, qui vont s'y rapporter. Donc, le développement des compétences numériques. Nous, on appelle la compétence numérique au Québec avec ses 12 dimensions. En fait, c'est de rendre tout ça accessible à tout le monde. Donc, les apprenants, on va parler autant des élèves, nous, que du personnel scolaire. Donc, et tout ça, là, peu importe le milieu de provenance des élèves. Donc, euh, le milieu socio-économique, on peut penser, euh, entre autres, le milieu socio-économique. Comme je disais tout à l'heure, c'est de mettre en place ces infrastructures, euh, de donner des appareils aux élèves, de fournir les euh, appareils qui répondent aux besoins, donc super important aussi, mais aussi de mettre à la disposition de la formation qui leur permettent de les utiliser de façon pédagogique. Puis, euh, si je peux me permettre, Alexandre, je dirais, que tu sais, le plan d'action numérique en éducation qui est sorti en 2018 avait, entre autres, cet objectif-là de réduire ces inégalités entre les divers milieux. Il y avait des mesures là, qui étaient... Euh, entre autres destinés à l'achat d'appareils, à mettre en place des réseaux euh, Internet euh, optimales euh, selon les régions au Québec, puis également de fournir euh, aux élèves, en fait, de la formation, mais fournir aux enseignants aussi du développement professionnel approprié. Puis ce que ça disait dans le plan d'action numérique, là, euh, je vous ramène à la page 5 mmh. du plan d'action numérique, qui abordait le fait qu'il y avait un risque d'accentuer les écarts entre les compétences des élèves en matière de numératie et de littératie euh, si on ne mobilisait pas le numérique dans les milieux éducatifs. Entre autres, parce qu'on a des nouvelles formes de littératie, la littératie euh, numérique qui, en fait, qui est une nouvelle forme, on, on, un nouveau euh, moyen de communication, puis on doit amener nos élèves à bien comprendre, bien naviguer dans ces environnements-là. Si je comprends bien, dans le fond, c'est qu'un élève qui aurait une éducation excellente, très, de, de grande qualité, mais qui serait exactement comme celle qu'on a eue quand on était jeune, qui aurait aucun numérique dans son éducation, il a juste accès à une excellente bibliothèque. Mais au fond, malgré la bonne éducation qu'il aurait reçue, il sortirait de l'école avec certaines lacunes au niveau de la littératie quand même, ouais, parce qu'il a... qu aurait du mal à se retrouver dans le monde d'aujourd'hui, guillemets, là, il y aurait de la misère à se débrouiller dans, un, dans les nouvelles façons de faire avec le numérique qui sont un peu partout, dans tous les services, les moyens de communication. Tous les domaines, puis en fait, tu sais, on ne veut pas rentrer dans, nécessairement dans cette vision-là qu'il faut absolument former nos jeunes, aux emplois de demain. Je ne pense pas qu'on est là, mais c'est que c'est une réalité, cette réalité-là existe. Puis on a quand même tout un pan de l'information qui se retrouve maintenant sur le web. Priver nos jeunes de tout cela, bien c'est sûr qu'on les brime dans les compétences et les connaissances qu'ils peuvent acquérir avec le numérique. Puis, tu sais, on pourra en reparler un peu plus tard avec tout ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. Euh, je dirais que ça rend les choses un petit peu plus urgentes hein, de, de, de se plonger dans le développement de ces compétences-là. Puis, on a des discussions souvent, là, à Alexandre, à ce sujet-là. Donc, euh, euh, nos milieux y réfléchissent et je pense que ça a été un peu euh, un coup de... Ben, pas un coup de poing, là, mais euh, euh, <rire> un saut de fou. Un wake-up call. Oui, ouais. oui, encore. Le seau d'eau froide en plein, en plein visage. Euh, donc, l'arrivée de chat GPT, on ne répétera pas là, ce qu'on a déjà dit dans d'autres balados, mais outiller les jeunes à comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, à bien l'utiliser, hein, euh, les prompts requête requêtes hein, qu'on a dit. Qu Les fait. requêtes. <rire> Donc, bien formuler des requêtes, utiliser de façon adéquate, utiliser de façon pédagogique, va devenir essentiel aussi dans notre enseignement. Donc, c'est un autre pan là, des, des compétences numériques, mais il ne faut pas se cacher. Il y a tout un aspect de responsabilisation des acteurs impliqués. Qu'est-ce que le numérique vient faire là-dedans? Comment le numérique peut aider, à ton avis? Euh, bien, en fait, c'est d'être en mesure. Euh, d'accompagner les apprenants, là, évidemment, de développer leurs compétences. Je parle autant des enseignants que des élèves. Des fois, on, on voit ça comme si c'était la responsabilité de tout le monde, le numérique, hein, c'est une compétence transversale, on le sait, donc c'est la, la responsabilité de personne et de tout le monde. Euh, donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'on termine notre parcours scolaire, c'est certain qu'on a, au niveau des compétences des élèves, selon les enseignants qu'ils auront croisés sur leur route ou le personnel scolaire professionnel, les techniciens qu'ils vont avoir croisés sur leur route, c'est sûr qu'il va avoir une inégalité au niveau du développement de leurs compétences. Donc, les parcours scolaires ne sont vraiment pas les mêmes actuellement. Comment on fait? c'est d'amener les élèves, de les former, en fait, de mobiliser le numérique. Ce n'est pas un ajout, donc, de faire en sorte que c'est inclus dans notre enseignement pour rendre nos élèves, on appelle ça l'agentivité, l'empowerment, donc leur redonner du pouvoir sur leurs compétences, donc être en mesure d'utiliser ces outils-là pour qu'ils puissent apprendre. Donc, ils ne soient pas nécessairement je dirais, à la merci d'eux, mais qui comprennent autant l'intelligence artificielle, les données, les algorithmes, euh, tout ce qui les entoure pour qu'ils aient un pouvoir sur leur vie. Puis qu'ils ne soient pas seulement consommateurs aussi de cet outil-là, c'est qu'ils soient aussi comme un... qu'ils s'en servent, qu'ils le voient comme un outil, puis qu'ils voient ce que eux peuvent faire. Là. Il y a vraiment une différence entre un jeune qui écoute une vidéo YouTube et un jeune qui en crée une vidéo YouTube, puis qui a du contenu à mettre en ligne mais c'est là le pouvoir qu'ils prennent sur, euh, sur leurs compétences numériques et sur toutes leurs autres compétences aussi. Puis tu me ramènes ce que tu dis, euh, moi, je parle souvent dans les formations du modèle de Margarida Romero, qui, est cinq, qui sont euh, cinq niveaux d'usage du numérique, euh, consommation passive, consommation interactive, création de contenu, co-création de contenu, puis co-création participative de connaissances. Puis on vise de le plus possible à amener les, les jeunes à être en création pour, en fait, favoriser leur engagement. Donc, parce qu'on sait, que si on reste toujours en consommation, ultimement, le niveau d'engagement va diminuer. Puis, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on amène nos jeunes à être en création, donc, on leur donne des tâches ouvertes qui leur permettent de développer euh, leurs compé compétences, développer, euh, je dirais, euh, synthétiser des concepts qu'ils ont euh, vus en classe et tout ça. Mais, L'enseignant, lui, n'a pas nécessairement de préparation à faire, n'a pas nécessairement besoin de tout connaître, mais c'est qui sait quand mmh. utiliser le numérique pour qu'il y ait une valeur ajoutée pour ses élèves. Donc, euh, on a moins de travail, les enseignants. Oui, ça, ça a été une des grandes découvertes pour moi du rapport. J'avais l'intuition de ça, je le disais dans d'autres mots, mais ce concept d'équité, là, euh, selon le milieu de vie d'un élève, par exemple, c'est pas, pas coupé au couteau, là, mais on, selon le milieu de vie, selon la, la, le milieu défavorisé ou non de l'élève, ben, il y a tendance à utiliser l'appareil plus comme consommation, comme outil de consommation seulement, comme acteur passif, au lieu de le voir comme un outil puis tout ça. Ce genre de considération-là était vraiment... Pour moi, là, dans le rapport, je trouve qu'ils ont vraiment mis le doigt dessus, puis d'essayer de réduire cette affaire-là. Mais j'ai l'impression que la tâche est vraiment énorme. Est -ce que, comment on fait pour réduire cette fracture numérique-là, à ton avis? Euh, ben, C'est une question euh, je dirais à la limite euh, philosophique. Euh, <rire> C'est une grande question... Euh la réduction de la fracture numérique. Euh, C'est sûr qu'il y a au niveau de l'accès à des appareils, on parlait, il ben, ne faut pas que ce soit seulement l'appareillage. Souvent au Québec, on a eu tendance à mettre des mesures beaucoup pour l'achat d'appareils numériques. On l'a vu, en, je pense, en 2011 avec les, les, les TBI à l'époque dans toutes les classes, avec l'ordinateur portable pour tous les enseignants. Euh, donc, on a tendance souvent à dire « OK, on a donné des appareils aux élèves, voilà, euh, notre travail est fait. » Mais c'est important, c'est important, cet aspect-là, d'avoir des appareils, T'sais, on peut faire le pont au CSSMI pendant la pandémie, nous, les enseignants ont été euh, équipés d'un Chromebook par enseignant, on a eu beaucoup d'achats de Chromebook aussi pour nos élèves, pour permettre justement aux familles qui n'avaient pas les outils numériques pour pouvoir faire l'enseignement à distance, mais de pouvoir avoir cette éducation-là, même en temps de crise. Donc oui, c'est essentiel, l'appareillage. Mais pour réduire la fracture numérique, il faut aller au-delà de ça, puis c'est vraiment euh, la formation. Donc, la formation des enseignants, parce que l'appareillage, c'est aussi pour les enseignants autant que pour les élèves. Mais la formation également, c'est de bien former les enseignants aux usages pédagogiques du numérique. Puis ça, il me semble que c'est euh, quelque chose qu'on répète en boucle, là, peu importe. Euh, ben, c'est notre discours. Hein, ça fait partie de notre discours de conseiller pédagogique, ouais. que je pense. Moi, ce que je vois avec cet appareil-là qu'on a payé aux enseignants, c'est qu'il y a un naturel qui a commencé à arriver. Un enseignant qui n'avait pas de Chromebook, qui n'avait pas le chariot de Chromebook, il n'y avait pas de Chromebook pour travailler de toute façon. Il y avait des fois un vieux PC. Euh, je caricature, le métier souvent, c'est ça. Il y avait l'ordinateur de la salle de prof. Euh, mais il manquait cette familiarité avec l'outil-là. Ça, ça tout changé pour moi. Là. Au début, on accompagnait les, les enseignants à distance, puis même quand on les a retrouvés en personne, qui arrivaient avec leur Chromebook, il y a un côté, ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui est drôle, ça devient la nouvelle normalité, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont meilleurs qu'avant la pandémie. T'sais. Il y a des choses qui sont oui. maintenant évidentes. Pour... Il y a encore beaucoup de choses à apprendre toujours, mais cette espèce de familiarité avec l'outil est vraiment importante, parce qu'après ça, ils sont moins craintifs oui. d'essayer des choses avec les élèves, d'aller de l'avant, oui, tu as raison. Puis ce choix-là d'outils, en tout cas qui a été fait au CSSMI, n'a euh, pas été fait, euh, je dirais, de façon euh, aléatoire. Oh non! <rire> euh, le Chromebook, ce qui permet, c'est de passer à des pratiques pédagogiques qui vont avoir une valeur ajoutée parce qu'on va travailler dans l'info nuagique. Donc, on va aller avec une suite euh, de bureautiques nuagique on va la nommer, là, nous, on utilise Google Éducation. Ça amène automatiquement les enseignants à travailler en ligne et aussi à former leurs élèves à travailler en ligne dans l'info nuagique, à les travailler aussi en collaboration avec leurs élèves, à travailler sur une plateforme, gérer un environnement de classe virtuel comme Google Classroom. Donc, c'est sûr qu'on est avec des pratiques à valeur ajoutée, que si on était... Euh, sous un outil un petit peu plus traditionnel. Donc, euh, le Chromebook, ça amène ça. Euh, on pourrait également parler des tablettes numériques là, éventuellement, mais ce sont deux outils là, qui euh, permettent de, je améliorer les pratiques pédagogiques. Ce qui est drôle, c'est qu'on on parle des élèves qu'on veut amener à être créatifs avec l'outil. Moi, j'avais souvent ce discours-là pour rassurer les profs euh, avant la pandémie. C'était... C'est pas vous qui avez tout à apprendre, c'est les élèves. Plus moins vous en faites, plus les élèves ont à faire c'est eux qui apprennent. J'ai trop vu de profs à l'aise avec la technologie. Moi, j'en étais un cas typique. J'en faisais tellement qu'après, je me, je me cassais la tête pour faire vraiment un gros travail d'avance. Les élèves faisaient juste répondre aux questions en cinq minutes. Puis moi, j'avais passé quatre heures à préparer ça, c'était ridicule. J'ai fini par apprendre, mais au fond, c'était moi qui apprenais toutes ces belles compétences-là. Ce pas mes élèves. Moi, je rassurais les profs en donnant ça comme exemple. Mais on dirait que mon discours change un peu. C'est vraiment, OK, il faut faire travailler les élèves, il faut les faire créer, mais vous aussi, enseignant, vous avez accès à ça. Il faut l'avoir, il faut le prendre en main, l'outil. Puis Quand vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, demandez à votre collègue, allez voir sur Internet. Écrivez à votre CP, peu importe, mais il y, y a moyen de se débrouiller. C'est comme ça qu'on qu apprend puis qu'on bouge. Moi, je, je crois vraiment au fait que l'outil devient euh, naturel, devient, euh, ça devient euh, évident de faire quelque chose. Puis après, ensuite, ça nous libère l'esprit pour enseigner. T'sais, on n'a pas nécessairement à penser à la technique, puis tout ça, c'est des choses évidentes. Mm -hmm. Il y a toujours des petits bugs avec la technologie, puis plus on est à l'aise, plus on passe dessus vite. puis ensuite, ça nous libère l'esprit pour être avec nos élèves, faire notre vrai travail d'enseignement et de pédagogie. C'est un peu comme quand on commence à conduire. T'sais. Quand on commence à conduire les premières fois, ben, on je ne me rappelle même plus, ouais. mais on avait comme un, un L à Donc, Je ne me rappelle plus. Est-ce que ça devient naturel? Mais tu sais, on vérifie nos miroirs, on, on arrange notre siège, on s'assure qu'on est à une bonne distance de notre volant. En tout cas, tout ce qu'on doit faire en préparation. Puis après ça, ben, on pense, OK, clignotant. OK, je fais mon angle mort. Mais maintenant, lorsqu'on conduit, ben, tout ça est très, très naturel. Puis je peux tenir une conversation avec la personne qui est assise à côté de moi. Je peux écouter un balado. Je peux répondre à un texto avec Siri, là, bien sûr. Là. Donc, <rire> J'ai quand même, euh, parce que ben, tout ce qui est la, la base, en fait, est rendu tellement intégré que j'ai plus besoin d'y penser. Puis, je vois un peu de cette façon-là, puis je pourrais même faire le lien avec euh, un modèle. Moi, j'aime bien parler de modèle théorique, Alex, tu me connais. Euh, C'est Carole... Laurie la doctorante. Oh, non, non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. mais euh... <rire> Carole Rabhi, en 2005, je pense que, je me demande si ce n'était pas son projet de thèse de doctorat à l'époque, elle avait produit, en tout cas formalisé, un modèle théorique qui était basé sur d'autres euh, modèles. Puis, ce qu'elle disait dans ce modèle-là, c'est que l'enseignant, en fait, fait une première appropriation qui est très personnelle. Donc, on a une appropriation personnelle des technologies. Donc, on peut penser, j'utilise ma tablette pour consulter la presse le matin, j'utilise mon téléphone pour faire mes, euh, mes virements bancaires, etc. Donc, vraiment une utilisation personnelle. Après ça, l'enseignant passe à une utilisation professionnelle, donc pour préparer des cours, préparer des leçons, etc. Puis éventuellement, bien amener les élèves à l'utiliser euh, en classe. Donc, ça peut être autant... Euh, bien, souvent au début, on va être plus dans des exercices avec le numérique pour éventuellement bien, laisser les élèves euh, plus en créativité avec le numérique. Donc, c'était vraiment une intégration pédagogique là, ultimement. Puis, bien, ce que je trouvais intéressant, c'est que ces niveaux dont elle parlait n'étaient pas nécessairement séquentiels. Donc, ça peut être très fluide. Donc, on peut, oui, être dans une appropriation personnelle, puis amener tout de suite nos élèves à mobiliser la technologie en classe de façon pédagogique. Mais il y avait ce travail-là de l'enseignant en fait qu'elle considérait, Carole Rabhi, que je trouve vraiment pertinent. On a commencé en parlant de la démocratisation de l'accès aux appareils. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans, dans les usages. J'aimerais que tu me parles un peu du lien entre, entre le savoir, le pouvoir. Tu sais, on parle souvent de créativité avec le numérique. Mais il y a un autre angle d'appropriation de, de compétences, au fond, où on, on acquiert un savoir, une compétence avec ouais. l'outil, puis en l'utilisant. Mais ça, ça finit par mener à un, un certain pouvoir un pouvoir d'agent. Le, le, le mot « agentivité », on le voit de plus en plus, puis on voit que ça, ça contribue au bonheur, ça a l'air niaiseux, mais quand on se sent agentifié quand on sent qu'on est un agent, qu'on a du pouvoir sur notre environnement... Ça contribue, c'est un des indices de bonheur. De donner ce moyen-là aux élèves, c'est excellent. Mais je trouve ça intéressant parce que tu sais, moi je réfère euh, à un des articles de Simon Collin de 2013, euh, qui parlait de démocratisation du numérique. Puis je sais que ça ne vient pas de lui, là, cet extrait-là. C'est cité d'un autre auteur que j'ai pas. On, au pire, on pourra le mettre dans les références l'article pour, euh, pour les gens qui nous écouteront. Euh, mais c'est justement, on va au-delà de l'avoir. On a beaucoup parlé de l'appareillage. Donc ça, c'est l'avoir du numérique. Puis, on va, euh, il y a des inégalités aussi qui vont être davantage de l'ordre du savoir, des compétences. Ça aussi, on en a parlé. Puis après ça, bien, on met tout ça à profit puis euh, ça va se transformer en pouvoir. Puis là, c'est là euh, où nos dimensions de la compétence numérique là, on a notre dimension principale qui est le citoyen euh, agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Après ça, on a toutes nos habiletés technologiques, mais tout ça, ben, ça vient, euh, on, on en prend compte. Hein. C'est comme ça qu'on va rendre nos, nos gens compétents. Donc, on va leur redonner ce pouvoir-là. Ben, c'est qu'on va les amener à se questionner par rapport à leurs usages du numérique. Euh, par rapport euh, à, aux, aux données numériques, par rapport au contenu numérique. Euh, puis après ça, bien, on, on développe leurs compétences. Donc, il va y avoir autant le, le questionnement, je dirais, que les compétences habiletées, un petit peu plus euh, technologiques. Et tout cela, en fait, bien, va permettre, va, va amener nos élèves à avoir des usages qui sont, je dirais, pédagogiques et réfléchis du numérique. On a souvent tendance à parler de des jeunes qui sont nés avec le numérique, donc ils sont déjà compétents. Je voulais t'amener là-dessus, ah, là là les, les, les natifs du numérique. Là, que on n'a pas besoin de rien leur apprendre parce qu'ils savent déjà, vu qu'ils sont ouais, nés là-dedans, ben, ben c'est comme un poisson dans l'eau, il sait nager, c'est sûr, là, il a pas besoin d'apprendre à nager. C'est un vieux concept, ça. C'est ça de Marc euh, Prensky, euh, du début des années 2000, donc il parlait des jeunes comme étant les natifs du numérique. Et les vieux, nous les vieux, euh, comme les immigrants, là, euh, en, <rire> par rapport au numérique, c'est un concept qui a été quand même démenti après euh, par plusieurs autres euh, chercheurs. là Je dirais que ce pas nécessairement parce qu'on est né dans le numérique qu'on est compétent. On a tous les CP numériques, un exemple, de jeunes euh, stagiaires ou jeunes profs qui viennent d'être engagés et qui est comme « Ah oh, moi, euh, je vais m'asseoir dans le coin, je sais déjà tout, euh, j'ai 23 ans. <rire> » <Je suis> comme... <rire> On en voit, oui, on en voit, de, on en voit quelques, quelques fois par année, je dirais, euh, avec... Moi, je dirais que c'est une belle naïveté. Une euh, belle naïveté, oui, c'est juste ça. C'est correct, parce que, tu sais, on... Mais là, je vais ramener, je pense qu'on avait parlé dans le dernier balado des, des biais cognitifs. Il y a le biais, c'est Dunning-Kroger qui dit que moins on est compétent dans quelque chose et plus on pense qu'on est compétent, puis éventuellement, plus on devient compétent, puis moins on pense qu'on est compétent, jusqu'à un moment donné, on devient un peu plus des spécialistes, des experts de notre domaine, puis ça stabilise. Donc, je vois... Un on a peu... une image plus juste au bout du compte, oui, c'est ça, ça. exactement. Donc, je vois un petit peu comme ça euh, chez nous. Euh, nos collègues enseignants, jeunes enseignants qu'on rencontre en début de parcours, euh, souvent, ils ont tendance à aller faire des activités. Puis là, je ne vais pas généraliser, là, mais ça va être beaucoup des activités de type consommation. Euh, puis elles aiment, je vais dire elles, parce que moi, je rencontre beaucoup des enseignants du primaire, mais elles aiment créer ce matériel-là, ces quiz, ces cartes à tâches, etc. Euh, donc, oui, c'est un aspect du numérique, mais la compétence numérique, on se rappelle qu'on a 12 dimensions avec plusieurs éléments par, euh, par dimension. Donc, on va au-delà de euh, l'utilisation sous forme de consommation avec nos élèves. J'ai été ce prof-là. Hein. <rire> J'ai vraiment été ça. Ah, mais certainement. Mais oui, c'est pour ça, c'est sans jugement. Là, on les accueille euh, avec bienveillance et tout ça. C'est... Est, on a tous passé par là, donc c'est très normal. Avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on parle de leadership, le rôle des, des directions d'école. Où est-ce qu'ils se placent là-dedans? Là ils ont un grand rôle à jouer, je dirais, plus qu'on peut le penser. Hein. Ça appartient pas seulement à l'enseignant, ça appartient pas seulement à l'élève non plus. La direction, est pour quelque chose parce que si on est dans une culture qui croit au développement de ces compétences-là, qui croit au numérique, c'est évident qu'on va faire tout en sorte pour bien équiper notre milieu, bien former notre personnel. Puis nous, on a des exemples aussi dans notre centre de service, là, mm -hmm. des beaux exemples de leadership en matière du numérique. La plupart des gestionnaires que j'ai vus qui étaient très, très sensibles au numérique, n'étaient pas elles-mêmes des grandes spécialistes ou des, euh, des personnes qui étaient particulièrement sensibles là, dans leur vie de tous les jours au numérique. Là. Pas du tout. Là. Mais il y avait cette espèce d'ouverture d'esprit-là. C'était très, très clair pour elles que c'était quelque chose d'important et de transformateur pour leur milieu. C'était vraiment intéressant de voir ça, le, le contraste entre leurs compétences ouais. personnelles, leurs intérêts. Ce n'est pas elles qui vont passer leur temps sur un écran à essayer la nouvelle patente, puis tout ça, pas du tout. Mais ils étaient très, très, très conscients de l'apport, de l'impact transformateur pour leur milieu. Oui. Et on a vu des gestionnaires aussi au centre de services euh, qui se plaçaient dans une posture d'apprenant, qui disaient, ah oh, ben moi, mes enseignants, euh, tu sais, j'ai la vision, je partage cette vision-là, c'est vraiment une gestion participative, ça émerge du milieu. Euh, les gens, par exemple, veulent euh, intégrer la robotique à leur enseignement l'année prochaine, mais moi, je pars cet été. Avec un kit de robotique, puis je me l'approprie comme un apprenant. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir des directions qui avaient cette approche-là. Donc, de se placer dans la même posture que les enseignants. Euh, je trouve aussi que d'avoir cette humilité-là comme gestionnaire, euh, c'est sûr que ça aide à la relation avec les enseignants aussi. T'sais. Donc, on a le goût de suivre un leader qui se place aussi en, dans cette position-là. On a le goût aussi de suivre un leader qui nous permet de faire des erreurs. Ouais. Il y a vraiment un aspect broche à foin au début avec les, les technologies. On essaye d'avoir une espèce de culture au-delà de fournir des outils, au-delà de fournir de la formation. Il faut aussi fournir une culture de ouais. milieu, tu sais, une culture de... de on a droit à l'erreur, c'est beau d'essayer, on s'entraide. Tu sais, c'est des choses qui sont vraiment importantes en lien avec le numérique, je trouve. Là. On le voit aussi, nous, quand on arrive dans une école où c'est tout ça est très valorisé. C'est beau à voir, c'est le fun. Ça, ça crée une culture qui va... Le, le numérique ne devient pas important, c'est beaucoup plus mm -hmm. important cette espèce d'entraide-là, la créativité, les projets, les résultats. On le voit que ça crée quelque chose dans une école. Les, les, le numérique retrouve son rôle d'outil, retrouve son rôle un peu secondaire. Là, là, que, que... Puis la pédagogie prend toute la place, puis tout le monde est tout le monde sent que ça va bien. Ouais. Là, ben, en fait, euh... Et tu sais, souvent, il y a l'opposition entre les technophiles et les technophobes. Pour moi, c'est un, un faux débat. Donc, c'est pas on est pour ou on est contre le numérique en éducation parce que nous, on priorise d'abord la pédagogie. Donc, c'est vraiment la pédagogie, c'est vraiment le développement des compétences des élèves. Et des fois, on n'a pas besoin du numérique pour développer ces compétences-là. Donc, c'est que le numérique va nous amener ailleurs, va nous permettre de développer... Autre chose chez nos élèves, mais des fois, le post-it sera euh, tout aussi euh, efficace pour certaines situations. Donc, tu sais, pour moi, c'est un faux débat. Puis je sais qu'on entend beaucoup parler. On a, je pense qu'on en a parlé dans le dernier euh, balado également, euh, de tous les grands titres aussi qu'on va lire dans les journaux. Euh, tout est dans l'équilibre, évidemment, mais euh, c'est ça. Il n'y a pas ce débat-là, en tout cas, dans notre, dans notre milieu. Puis l'autre chose que je voulais, je voulais donner un exemple là, de, de leadership, en tout cas d'action qu'on peut poser, qui est toute petite, mais qui peut quand même faire la différence pour avoir, je dirais, faire vivre cette culture-là euh, de l'entraide, du partage, la collaboration, à l'aide du numérique. Je l'ai vu dans certaines écoles, ce qui s'appelle la charte de l'ananas. La, euh, la charte de l'ananas. <rire> oui, la charte de l'ananas. Bon, là, je sais que tu te demandes peut-être où je m'en vais avec la charte de l'ananas. <rire> Mais en fait, c'est un simple... Puis je t'expliquerai d'où vient l'ananas après. Euh, c'est un, un simple calendrier, je dirais, qu'on va placer dans le salon du personnel. Donc, avec les périodes, sur une semaine ou sur un mois, là, on peut décider de, de ce qu'on veut en faire. Et puis là, bien, les enseignants, s'ils font une activité qu'ils auront envie de présenter à leurs collègues ou... S'il y a des collègues curieux, de, bien moi, euh, j'aimerais ça, euh, je sais pas, travailler euh, la robotique avec mes élèves du premier cycle, puis j'aimerais avoir un exemple de euh, Nathalie qui en fait avec ses élèves en classe. Mais Nathalie va inscrire au tableau. Moi, à la deuxième période, lundi, je fais une activité de robotique en mathématiques avec mes élèves de deuxième année. Mmh. Et puis là, euh, son autre collègue, euh, je vais dire Eric, qui est en période libre, pourra aller s'inscrire, dire « moi, je vais être présent dans ta classe ». En même temps, mais ça fait quelqu'un avec qui on peut co-enseigner, euh, collaborer, puis ça donne un exemple concret euh, de ce qui peut être fait en classe. Donc, la personne qui est visiteur après ça, euh, se l'approprier soi-même. Ça donne des bons exemples pour repartir avec ça dans sa propre classe. Oui, tout à fait. Puis euh, l'ananas, hein, donc d'où ça vient, c'est... Euh... Oui, puis je comprends toujours pas. <rire> non, c'est en fait, pour euh, Là, je dirais, moi j'avais lu Hawaï, mais j'ai lu aussi la Guadeloupe. Les gens remettent un ananas lorsqu'ils visitent euh, quelqu'un, donc en signe de remerciement pour euh, l'hospitalité. Donc, c'est de là vient la charte de l'ananas. C'est excellent. Je pensais que ça venait de Lynn-Marie, notre collègue qui est obsédée par les ananas, qu'il y en a partout. Oui! On pourrait l'appeler la charte de Lynn-Marie la prochaine fois. On rebaptisera au CSSEMI. C'est un beau sujet, je trouve, aujourd'hui. C'est un sujet de quelle école? De, de, comment on rêve l'école numérique, mettons. Tu sais, c'est un peu les bases euh, philosophiques, un peu du rêve. Je comprends que ce soit la première euh, recommandation du rapport. C'est vrai que ça peut sous-tendre plein, plein, plein d'autres décisions qui vont être prises. Ces questions-là d'accès, d'équité, de démocratisation. Ouais. Vraiment, c'est un beau sujet. Oui, tout à fait. Donc, euh, ben merci, Alexandre. Oui, merci à toi. Que, euh, encore une fois, cet épisode de Balado. Est-ce que je te remercie de la même façon encore aujourd'hui? <rire> C'est euh, la dernière fois que de tu as fait merci Bye-bye! Euh, <rire> <Okay. rire> non, je trouve, je trouve ça bien. On a couvert euh, démocratisation d'accès démocratisation des usages et leadership. En le fond, c'était pas mal les trois aspects d'aujourd'hui. Il nous reste encore quelques aspects du, euh, du rapport à voir. Donc, euh, on se revoit bientôt pour creuser encore cette belle question du numérique en éducation.